Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur, je veux seulement te dire merci. <tous> pues <à peine. tous variability> oh, merci Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur, je veux seulement te dire merci, Papa. Oh, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur, je veux seulement te dire merci, Yahweh. Oh, je veux seulement te dire merci, shalom, shalom, shalom ma tata, sois béni, je suis content de te voir connecté, que le Seigneur te bénisse, je suis très contente que le Seigneur te fortifie. love you, love you, love you. Je veux seulement te dire, merci, merci Seigneur. Je veux seulement te dire, merci, merci Seigneur. Je veux seulement te dire, merci Seigneur, merci Jésus. Je veux seulement te dire, merci, merci Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes. Merci Seigneur, toutes tes bontés dans nos vies. Merci Seigneur, shalom, shalom, adoratrice, shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus, shalom, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que votre samedi s'est bien déroulé. La grâce du Seigneur, shalom. Nous allons commencer avec le psaume 33, versets 1 à 3. Je vais le lire. Juste réjouissez-vous en l'éternel, la louange si est aux hommes droits. Célébrez l'éternel avec la harpe. Célébrez-le. Sur le lutte à dix cordes, chantez-lui un cantique nouveau. Faites rétentir vos instruments et vos voix. Alléluia. Nous sommes là pour faire rétentir nos voix. Nous sommes là pour faire rétentir nos instruments, les mains. Nous sommes là pour adorer notre Seigneur. Nous sommes là pour le louer. Nous, sommes des... nous avons été justifiés. Justifiés, c'est parce que nous sommes justes que nous nous tenons devant lui ce soir pour, pour nous réjouir à notre Dieu. Ce Dieu qui nous a permis de passer un week-end ce samedi, ce, ce, Dieu qui, ce, ce Dieu qui nous a permis de vaquer à nos occupations, de rendre visite, de, de, de faire ce que nous avions, euh, nous devions nous avons eu à faire aujourd'hui et nous devons ce soir encore même si nous sommes encore dans des activités, dans des, dans des choses, nous, mais nous venons lui dire merci, nous venons le louer. Père, nous voulons te louer, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer, nous voulons célébrer ton nom, oh Père. Nous voulons te chanter un cantique. Oui, ce cantique, même si c'est des cantiques qu'on répète tout le temps, mais c'est un cantique nouveau. Nous voulons faire retentir nos voix, Papa, parce que tu le mérites. Oh, parce que tu nous as trouvés juste. Ah, des, des pécheurs comme nous, des pécheurs comme nous. Nous, Tu nous trouves juste à cause de ton fils Tu nous trouves juste à cause du sang versé à la croix Ah, Comment ne pas te célébrer Comment ne pas te bénir Comment ne pas élever ton nom Père Dieu saint Il fort Comment ne pas magnifier ton nom Toi qui es grand Comment ne pas chanter tes merveilles Comment ne pas dire au monde entier Que tu y es notre Dieu Et que tu mérites la louange La louange Oh à Jésus Ô oh, ma reconnaissance, ô oh, à l'éternel, ma louange, ma louange, ô oh, à Jésus, ô oh, ma reconnaissance, oui à l'éternel, ô oh, ma louange, ma louange, ô oh, à Jésus, Ô oh, ma reconnaissance, ô oh, à l'Éternel, ô oh, ma louange, ma louange, ô oh, oui adoratrice, dis-lui, dis-lui que tu que ta louange est pour lui. Et que ta reconnaissance, est aussi pour lui. Oh, à qui pouvons-nous dire que nous, nous sommes, nous pouvons être reconnaissants aux hommes et aux femmes. Mais ces hommes et ces femmes-là, c'est Dieu qui les a disposés pour nous. Nous pouvons être reconnaissants pour la situation, pour notre situation des ans, ou bien pour un bien que nous avons, mais c'est Dieu qui a permis cela. C'est pour ça que nous disons, ma louange, oh, à Jésus, oh, ma reconnaissance. Oh, à l'éternel, oh, ma louange, oh, ma louange, oui, à Jésus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 Oh, tu es béni, De... Dieu. Oui Seigneur, nous nous attendons à toi Mais avant de nous attendre à toi Seigneur, nous voulons te dire que notre louange est pour toi Notre louange est pour toi Notre louange et notre reconnaissance Oh Seigneur, on ce samedi Je veux te être reconnaissant. Je veux être reconnaissante pour ce que tu fais Oh, je veux être te, te, te reconnaissante Pour tes bienfaits Je te suis reconnaissante pour Seigneur, avoir été avec moi Dans mes déplacements Tu as été avec moi, Seigneur, sur les chemins, sur les routes Je suis sûr qu'il y a une adoratrice qui est reconnaissante il y a un adorateur qui est reconnaissant Seigneur, reconnaissant reconnaissant et reconnaissant de ce que tu as fait quelque chose, tu as encore fait la vie même le matin nous nous sommes levés nous, nous sommes réveillés que qu'on soit réveillés avec des petits bobos avec des, des situations bimètes nous nous sommes réveillés, nous te sommes reconnaissants et reconnaissants pour cela moi je te suis reconnaissante parce que tu m'as permis, j'ai mon frère qui est parti à Bidjan en vacances, qui est malade en ce moment, qui est interné, et tu m'as permis de pouvoir, de savoir qu'on prend bien soin de lui, tu m'as permis d'aller voir, d'aller jusqu'à, dans le 15 pour rendre, pour rendre visite ma, ma belle-sœur pour la soutenir, Oui, je te suis reconnaissante parce que tu as permis cela, que je puisse me déplacer et revenir, je revenir revenu sain je te suis reconnaissante, je te suis reconnaissante même pour mon frère, Oui, je sais que tu prends soin de lui, je te suis reconnaissante au travail de lui pour tous ceux qui sont malades, qui reçoivent les soins qu'ils doivent recevoir. Je te suis reconnaissante pour, pour tes enfants et tes adorateurs, adoratrices, qui sont connectés ici. Je te suis reconnaissante, Seigneur, pour ta servante, notre tata, oui, ta chouchou qui est connectée. Je te suis reconnaissante pour ta servante Kay qui est là. Je te suis reconnaissante pour Corinne. Je te suis reconnaissante pour Woman, ma, Woman of God, euh, Béatrice Mal Je te suis reconnaissante pour ton serviteur Alex. Je te suis reconnaissante. Seigneur, pour tout. Je te suis reconnaissante, oh Seigneur, pour cette plateforme. Je te suis entièrement reconnaissante pour cette plateforme, Papa. Je suis reconnaissante. Père, je te dis merci. Oh, ma louange est pour toi. Ma louange est pour toi. Ma louange est pour toi. Mon adoration, mon action de grâce est pour toi. Nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants parce que tu es notre Dieu. Je te suis reconnaissante pour chaque famille, pour chaque famille connectée, parce que nous, nous venons des familles, que ce soit famille, euh, euh, mariés, femme et enfants ou une grande famille ou famille alliées ou familles spirituelles. Nous sommes reconnaissants pour nos familles spirituelles. Nos familles spirituelles qui nous soutiennent dans la prière. Nos familles, nos familles spirituelles qui sont là, pour qui veillent pour nous, qui nous, qui, qui nous fortifient, qui nous reconfortent, qui nous enseignent. Oui, même s'il y a des difficultés, Seigneur, oui, ces difficultés, c'est pour nous enseigner. Oh, je te suis reconnaissante. Ma louange, oh, Jésus Oh ma reconnaissance, oui Seigneur, je te suis reconnaissante, reconnaissante pour cette plateforme. Je te suis reconnaissante pour cette plateforme, Seigneur, qui nous amène à t'adorer, qui nous amène à t'adorer, à, à te à te, chanter, à bénir ton nom. Je te suis reconnaissante de ce que nous sommes tes enfants. Oh Seigneur, la Bible nous dit que Jésus, il a dit n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ton fils, nous sommes reconnaissants parce que ton fils a donné sa vie pour nous. Et c'est parce qu'il a donné sa vie pour nous qu'aujourd'hui, le, le Somme 33 peut, dire, peut nous dire, peut dire que nous sommes justes. Qu'il dit juste, juste réjouissez-vous. C'est parce que Christ est moi à la croix pour nous que nous sommes justifiés. Que nous sommes malgré nos nombreux péchés, malgré nos cette journée je suis nous sommes tombés plusieurs fois dans le péché. Mais malgré cela, nous sommes appelés justes. Malgré cela, nous sommes appelés justes. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Quelle grâce. Nous sommes appelés justes. Juste, juste parce que lui, tu, Jésus est mort, parce qu'il y a un Dieu qui est mort à la croix pour nous. Et nous sommes rassemblés ce soir encore pour te dire, Seigneur, sois béni, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, papa. Nous te célébrons, oh Père, nous te rendons grâce pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Nous te rendons grâce pour ce jour, nous te rendons grâce pour cette nuit, nous te rendons grâce pour ta présence dans nos vies. Mmh, papa, vraiment, tu es bon. Tu es vraiment bon, que tu, tu es dans notre vie, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Nous ne savons pas quoi. Nous, allons, nous serions devenus sans toi, sans toi, Seigneur. Que serions-nous devenus? Oh, Seigneur, cette question nous n'aurons jamais. Mais gloire soit rendue à toi, gloire soit rendue à toi, gloire soit rendue à toi, gloire soit rendue à toi. Oh, de Oh, de kou. Ora camba de kura Ora camba de kura de kura camba ch de Ora de kura camba chere de kere kende kura kende de kura Oh Seigneur, Oh, adorons. Yahweh, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons. Oh, c'est prosterné. Mm, adorons. Oui, adorateur, tu vas penser à une situation où tu es totalement reconnaissante ou reconnaissant et à cause de cette situation. Tu vas adorer le Seigneur en pensant à cette situation de bien que le Seigneur a fait. Ce bien, que ce, même si c'est juste parce que tu avais mal à la tête que maintenant tu n'as plus mal à la tête, tu vas, tu vas te focaliser sur ce bien, ce, ce, ce, que, ce, ce geste que le Seigneur a fait, l'acte que le Seigneur a posé dans ta vie et tu vas, ado tu vas adorer ton Seigneur, tu vas l'adorer parce qu'il le fait. Il le fait pour toi. Et il, a, il prend plaisir à le faire. Il prend plaisir à le faire comme un bon père. Comme un bon, comme un bon, un bon père. Un bon papa. Un bon papa. Oh Seigneur, nous voici. Posterne. Mm, adorons. Oh Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh. Oh Yahweh. Mm, yahweh. Oh, yahweh. Yahweh, yahweh, yahweh, yahweh. Oh, yahweh. Mm, yahweh. Oh, yahweh. Oh, yahweh. oh we bow down. Oh, and worship above yahweh oh we bow down we bow down and worship your name father god oh we bow down hey and worship oh oh yahweh yahweh yahweh yahweh yahweh oh yahweh hmm yahweh oh yahweh, mm, yahweh. Oh, yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, hmm Yahweh, oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Papa, nous voulons faire comme les anges. « Les 24 vieillards, les quatre êtres vivants, et toute cette myriade d'anges, et toute cette myriade d'anges qui sont devant toi, qui se prostèment, papa. Oh, nous voulons les imiter. Nous voulons les imiter parce que Seigneur, ils le font sans se lasser. » 24 sur 24, et il crie. Il souffre, il souffrent dans la trompette, dans les trompettes. Ils sont prosternés. Il dit que tu es saint, que tu es saint, que tu es saint. Oh Seigneur, pour tout le temps, c'est ce qu'ils disent. Ils sont devant toi et ils t'adorent. Ils t'adorent, ils se prosternent parce que tu es tellement glorieux, la lumière qui t'enveloppe. Eh. Oh, même Hollywood ne peut pas créer, recréer cette lumière-là. Père, c'est pour cela ce soir aussi. Nous aussi, nous voulons, ah papa, nous voulons, ah papa, Papa, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons élever ton nom. Oh, nous voulons te dire merci. Oh, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce pour tes bienfaits, pour le combat que tu mènes pour nous. Nous te chantons. Nous te louons. Nous sommes prosternés et nous savons que nous sommes prosternés devant le vrai Dieu, devant l'unique Dieu, devant le Seigneur qui règne. Il règne pour toujours. Il règne pour toujours. D'éternité en éternité, ton règne n'a pas de fin, Père. Ton règne n'a pas de fin. Oh Seigneur, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Oh, nous te disons merci. Nous célébrons ton Père, oh, notre, notre cœur est dans la joie, notre cœur déborde de joie. Notre cœur déborde de joie, cette joie qui ne vient pas des hommes. Cette joie qui ne vient pas parce que tout est réglé, que tout baigne. Cette joie qui ne vient pas parce que nous n'avons pas, nos, de, nous, nos corps sont sans, sans douleur. Cette joie qui qui, qui qui vient pas parce que nous avons... Non mais cette joie nous vient parce que tu es dans notre cœur et tu es au milieu de nous. Nous sommes dans la joie parce que tu es parmi nous. Nous sommes dans la joie parce que tu es présent. Nous sommes dans la joie parce que Jésus Christ règne dans nos vies. Nous sommes dans la joie parce que nous savons que tu es parmi nous et tu prends soin de nous. Nous sommes dans la joie parce que nous savons que, quelle que soit la longueur de la route, de la nuit, oh, le jour se lève toujours. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que tu es notre papa. Oh Seigneur, quelle joie de savoir que notre Père, il est le Père le plus puissant. Il est celui qui est capable de faire plus que nous ne pensons, nous le demandons. Oui, c'est pour cela que nous sommes dans la joie. Et nous sommes dans la joie parce que nous sommes rassemblés au nom de ton fils Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie parce que cette personne connectée sur ce live, plus moi-même, huit, nous savons que tu es parmi nous et tu nous rassembles. Tu fais de nous, tu fais de nous une famille, une famille qui est soudée, une famille qui est collée, une famille qui n'est qui est pas soudé par les mêmes euh, bords bord politiques ou, par euh, ou parce qu'on va dans la même église ou parce qu'on est dans la même famille. Non, soudé parce que c'est toi. C'est toi qui nous rassemble. Soudé parce que, ensemble, parce que c'est toi qui nous rassemble. Rassembler autour de toi. Et c'est le meilleur. Le, le meilleur point, point commun. Le meilleur. Le meilleur. Il n'y a pas un autre, autre. Une autre. Je ne sais pas comment dire. Qui peut rassembler. Parce que nous savons que si toi tu es là, notre Seigneur, tout va bien. Et nous te bénissons. Et nous te célébrons. Et nous te glorifions. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Oh je te dis merci. Oh, je veux bénir ton nom. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh, je veux bénir ton nom. Je veux te dire merci. Oh à jamais tu seras. À jamais tu seras. Oh, l'agneau sur le trône, oh, l'agneau sur le trône, Oui, je fléchis les genoux, oh, je fléchis les genoux, Oui, pour t'adorer toi seul, ô oh, Seigneur, oh, à jamais tu seras, Et à jamais tu seras. « Oh, l'agneau sur le trône, oui, l'agneau sur le trône, oh, je fléchis les genoux, oh, je fléchis les genoux, oui, pour t'adorer toi seul. »« Oh, Jésus, oui, adorateur, oh, c'est lui seul que nous devons adorer. Dis-lui que c'est lui seul que tu vas adorer. » Il n'y a jamais celui-là, l'agneau, qui est assis sur le trône. Le trône qui n'a pas été bâti par des mains d'hommes. Oh, ce trône qui ne peut pas être détruit. Ce trône contre lequel personne ne peut se lever pour dire on a renversé le trône. Non, ce n'est pas un trône comme le trône de l'Angleterre, ni le trône de l'Espagne, ni le trône de nos villages, de nos, de nos régions. Mais c'est le trône, le trône le un trône de chérubins. Oh Seigneur, tu es puissant Papa, tu es puissant, tu es puissant ton trône, c'est de cherubin. Et nous te bénissons, oh nous te célébrons, nous te bénissons et nous t'adorons. À jamais tu seras, oh à jamais tu seras. Mmh, l'agneau sur le trône Oui, l'agneau sur le trône Oh, je fléchis les genoux Oh, je fléchis les genoux Oh, pour t'adorer, toi, seul. Oh, Jésus, oh, à jamais tu seras Oui, à jamais tu seras et l'agneau sur le trône Moi par agneau sur le trône Oui, je fléchis les genoux Oh, je fléchis mes genoux Oui, pour t'adorer toi seul Oh, Jésus, oh, rien n'est Égal, lui, qu'est-ce qui peut t'égaler, Seigneur Ou qui peut t'égaler Qui peut t'égaler, Seigneur Qui peut t'égaler Oh, on dit le président des États-Unis, c'est l'homme le plus puissant du monde. Oh, mais papa, cet homme, il est le plus puissant du monde, mais il ne peut pas t'égaler. Parce qu'il est puissant pour quatre ans. Et s'il a eu trop de chance, sa puissance dure pour huit ans. Lui, après les huit ans, c'est fini, il ne peut plus devenir l'homme le plus puissant. Il peut avoir tous les honneurs du monde, mais il n'est plus l'homme le plus puissant. Oh Seigneur, alors que toi, Papa, toi, tu es puissant des siècles en siècle. Tu es le rocher des âges. Tu es l'ancien des temps. Tu es l'ancien des temps. Tu es plus ancien même que le temps. Oh Seigneur, c'est pour cela ce soir, ah, nous pouvons t'adorer. C'est pour cela ce soir, nous sommes prosternés devant toi. Oh Papa, tu es puissant. Tu es puissant, les rois de ce monde, père, ben, c'est toi qui les as positionnés, c'est toi qui les as si tu leur enlèves ta faveur papa, ils ne seront plus rois, si tu leur enlèves ta faveur papa, ils ne seront plus rois, les présidents, premiers ministres, même les, les, les gens qui, les maîtres, les gourous, qu on, qu on se déplace partout, on paye des trucs pour aller les voir, pour les rencontrer. Les hommes qu'on dit, quand tu passes, ils, ils, ils, ils te chargent même 30 pour 30 minutes, ils peuvent te charger 10 000 pounds pour avoir pour 30 minutes pour te donner des conseils pour te... Ils ne sont pas comme, ils ne peuvent pas se comparer à toi. Parce que tu y es, tu y es, tu y es, tu y es. Oh, je suis, tu as dit, je suis, tu as dit à moi, je suis, je suis, je suis, je suis papa.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 Oh je fléchis mes genoux oui pour t'adorer toi seul ce... « Oh Jésus, oh à jamais tu seras, oui à jamais tu seras mon Jésus, et l'agneau sur le trône, oh l'agneau sur le trône, oui je fléchis mes genoux, oh je fléchis mes genoux, oh pour t'adorer toi seul. » Oh Jésus, oui Seigneur, tu mérites, tu mérites qu'on se, qu se prostène devant toi, tu mérites qu'on se mette, qu'on se prostène devant toi Seigneur Jésus, tu mérites Jésus qu'on se prostène, oh Seigneur. Tu mérites, tu mérites qu'on se prosterne parce que ce que tu fais pour nous, ce que tu as fait il y a plus de 2000 ans pour nous, est trop grand. Et ce que tu fais jour après jour, jour après jour, jour après jour, quel que soit tu es là, tu te dis, mais comment est-ce que je vais régler cette situation? Mais comment est-ce que je vais faire? Mais Jésus lui-même, il vient et te dire, mon enfant, ne te soucie pas. Cette situation s'est déjà réglée depuis plus de 2000 ans, depuis plus de 2000 ans. Je suis sûre que la rentrée qui arrive, il y a des parents qui se demandent, oh, « Mais comment est-ce que je vais faire pour payer la scolarité de mes enfants ?» Oh, mais Jésus dit, « Ça, c'est réglé. C'est réglé. Je prends soin de tout ça. » On se demande, « Mais comment est-ce que je vais faire ceci ?» Dieu dit, « Fais-moi confiance. » Fais-moi confiance, fais-moi confiance, quelle que soit la situation, qu'elle que soit financière, qu'elle soit, je ne sais pas, mais Jésus dit, fais-moi confiance, fais-moi confiance, ça a été réglé. Le truc a été déjà réglé. Ça a été réglé, ça a été réglé, ça a été réglé. Il dit, ça, ça a été réglé. Je prends soin, je prends soin, je prends soin. Oh Seigneur, nous te disons, mais c'est pour ça que nous sommes prosternés hallelujah ozana oh, Hallelujah, ozana, alleluia, Hallelujah, alleluia, oh, Hallelujah, oh, Hallelujah, Hallelujah, alleluia, Eh, Hallelujah, Hallelujah, et Alléluia Hosanna Oh les anges louent le Seigneur oui, les Séraphènes le proclament Oh les cherubins l'adorent Et moi je veux le chanter Alléluia Alléluia Hosanna Oh Alléluia Hosanna We oui, alleluia, Hosanna, oh eh, oh alleluia, alleluia, oh eh, alleluia, oh oh, alleluia, oh alleluia, Hosanna! alleluia, alleluia, alleluia, et alléluia, hosanna! Oh, les anges loue le Seigneur. Oui, les séraphins le proclament. Oh, les chérubins l'adorent. Et moi, reine, je veux le chanter. Alléluia, alléluia, hosanna! Et alléluia, hosanna! Oh hallelujah ozana eh hey, hallelujah ozana hallelujah hallelujah ozana eh oh hallelujah Sister就會... ozana <complaining> oh hallelujah ozana oh hallelujah ozana oh hallelujah ozana hallelujah ozana oh alléluia hona oh alléluia hona alléluia alléluia hona Eh alléluia hona oh alléluia hona Eh alléluia hona Oui alléluia hona au plus haut des cieux oui, Seigneur, les anges remplissent l'univers, te célèbrent et te chantent devant toi partout. Partout où tes enfants sont rassemblés, nous croyons que les anges se joignent à nous pour te célébrer. Partout où ton nom est invoqué, nous croyons que les anges se joignent à nous pour nous aider à t'adorer, pour que notre adoration monte comme un parfum bien, bien odorifiant. Oh Seigneur, c'est pour cela que nous sommes dans la joie. Et nous chantons ce cantique, Alléluia. Oh, on dit Alléluia, c'est le chant des rachetés, parce que nous avons été rachetés racheter racheter à un grand prix racheter ainsi grand prix nous avons été rachetés nous avons été tirés de là où on a, nous avait jeté dans la fosse et nous te disons merci et nous bénissons ton nom oh adorateur adoratrice notre papa il est bon il est tellement bon il nous a fait du bien il nous fait du bien tous les jours chaque fois que nous venons dans sa présence il nous fait du bien il nous fait du bien il nous fait du bien il nous il nous fait du bien, mais donne un bien dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, dégage notre esprit. Il enlève tout ce qui est souci. Il nous donne, il, je suis sûr que même il rallonge même notre, notre parce que les soucis rac, raccourcissent, euh, diminuent le souffle de la vie. Mais nous venons l'adorer. Quand nous finissons de l'adorer, nous sommes bien dans notre peau. Et je suis sûr que ça augmente encore nos jours parce que j'enlève les soucis, les soucis de toujours. On se pose les questions, mais quand nous venons dans sa présence, Oh, la Bible dit que là, que dans sa prison, tout s'écrit gloire. Dans son palais, le somme 29, dans son palais, tout s'écrit gloire. Et si nous sommes dans son palais, c'est que la gloire, puisque ça s'écrit gloire, tout s'écrit gloire. Nous aussi, cette gloire-là se manifeste dans nos vies, sur nos vies. Oh, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, papa. Oh, tu es merveilleux. Tu es grand. Oh, Seigneur, oh, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Oh Seigneur, nous te bénissons. Jésus-Christ est son nom. Oh Seigneur, c'est ton nom. Oh Jésus-Christ est son nom. Oh Jésus-Christ est son nom. Oh Jésus-Christ est son nom. Son nom, oh Jésus Christ est, son nom Jésus Christ est. Son nom, oh Jésus Christ est, son nom Jésus Christ est.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 son nom, oh Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est, oui, Jésus est son nom, oui, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom. Ô oh, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son merveilleux nom. Ô oh, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ son nom. Ô oh, puissant guerrier, fort dans nos combats, Jésus-Christ est. Son nom, oh, lui, puissant, guerrier, fort dans nos combats, Jésus-Christ est son nom. Oh, il combattra, ah, c'est clair, il combattra, il combat déjà même pour nous. Jésus combattra pour nous, et il combattra. Si tu t'es couché et que tu te lèves le matin, c'est que Jésus a combattu pour toi. Il a combattu pour toi. Il a combattu, il combat toujours. Il combat pour tes enfants, il combat pour ta il combat. Il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas. Il combattra pour nos vies. Oh, Jésus combattra pour nous. Il combattra pour nous. Mon Sauveur combattra pour nous, il combattra pour nos familles, oh il combattra pour nous ouais, il combattra pour nous, oh puissant guerrier, fort dans nos combats, il combattra pour nous, oh oui puis en guerrier, Faut dans les combats. Oh, il combattra pour nous. Mon Jésus combattra pour nous. Et il combattra pour nos familles. Oh, il combattra pour nous. Et il combattra pour nous. Mon Jésus combattra pour nous. Il combattra pour nos nations, Jésus combattra pour nous, ouais. il combattra pour nous, papa combattra pour nous, il combattra pour son église, il combattra pour son église. Il combattra pour son église, parce que l'église est persécutée. L'église de Dieu est persécutée. L'église de Dieu est persécutée. Oh, l'église de Dieu est persécutée. Mais il combattra pour son église. Il combattra pour ses serviteurs. Il combattra pour son... Son... le peuple de racheté. Oh, il combattra pour nous. Il combat pour nous tous les jours. Il n'y a pas un jour, où il ne combat pas. Parce que s'il si ne... Si ne combattait pas, oh Seigneur, si tu ne combattais pas pour nous, hmm, Seigneur, ça allait être vraiment compliqué. Mais tu combats, gloire soit rendue à toi, Jésus, toi qui combats pour nous. Toi qui combats pour nous, tu combats pour nous et nous te disons merci. Et nous bénissons ton nom et nous élevons ton nom nous, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom, oh nous te rendons grâce. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. oh rakama. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus-Christ. Jésus, mon rédempteur, Oh, devant toi, tout genou fléchira, Oh, oh, avais-tu de gloire? Oui, Seigneur, qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Qui sur cette plateforme peut dire que tu n'es pas Seigneur? Lorsque nous t'avons tous expérimenté, lorsque nous savons, nous savons que chacun de nous, chacun de nous a un témoignage, un témoignage. Oh Seigneur, qui peut dire que tu n'es pas Seigneur? Qui peut dire que tu n'es pas mort, que tu n'es pas ressuscité? Parce que nous t'avons tous expérimenté. Nous avons un témoignage de comment est-ce que tu as agi, Seigneur. Les témoignages sont nombreux dans nos vies, parce que. Aujourd'hui, nous sommes sur cette plateforme. Aujourd'hui, nous sommes en train de te louer. Hier, nous t pas ne sommes pas, pas en train de te louer. On était quelque part. Moi, moi j'étais quelque part d'autre. Il y a combien d'années de cela Peut-être 20 ans de cela où j'étais quelque part d'autre. Où, Seigneur, je, ne, je me disais chrétienne, mais... Je ne, c'était pas plus comme tout le monde. Le dimanche, je vais à l'église. Quelquefois, même si j'ai pas envie, je ne vais pas. Mais c'est un témoignage de savoir qu'aujourd'hui, je peux, je peux te louer par ta grâce. Je peux te chanter des cantiques pas ta grâce. Oh, c'est mon monté, c'est un témoignage. Chacun de nous a son témoignage. Un témoignage du ce soit une guérison, un témoignage si c'est une conversion. Premièrement, c'est pas pour nous, mais quelqu'un pour qui on a prié qui s'est converti, un témoignage puisque que tu as guéri, tu as guéri un enfant. Une <coughs> maman a prié et tu as guéri son enfant ou nous avons le boulot les enfants, le boulot, après, le, on, a, on a eu du travail. Nous avons des témoins. Oh, personne ne peut dire que tu n'es pas Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Personne ne peut dire que tu n'es pas Seigneur. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Jésus, mon rédempteur. Oh, devant toi, tout genou fléchira. Oh, oh, roi vêtu de gloireux. Oh oui, Seigneur, devant toi, tout genou fléchit. Devant toi, en ton nom, tout genou fléché, toute l'encontre, fais-ce que tu es Seigneur, à la gloire du Père. Oh, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, papa, tu es Dieu. Jésus, tu es roi, tu règnes d'éternité en éternité, tu règnes tous les jours de nos vies. Et nous te célébrons, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci Seigneur, oh béni sois-tu Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Hosanna au plus haut des cieux, gloire à toi. Oh devant toi tout genou fléchira. Oh roi vêtu de gloire. Seigneur mon Dieu, est-ce qu'il y a, oh est-ce qu'il y a un Dieu comme toi. Oh toujours prêt à me bénir, toujours prêt à me sauver, à me bénir. Oh, il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur mon Dieu, est-ce qu'il y a, oh, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Oh, il n'y a que toi, Seigneur Jésus, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Jésus, qui peut bénir comme tu bénis. Il n'y a que toi qui peux sauver comme tu nous as sauvés. Il n'y a que toi qui peux combattre comme tu combats pour nous. Il n'y a que toi qui peux faire taire nos ennemis comme tu le fais. Il n'y a que toi qui peux gâcher le plan de nos ennemis comme tu le fais. Il n'y a que toi qui peux relever comme tu relèves. Il n'y a que toi qui peux consoler comme tu consoles. Il n'y a que toi qui peux fortifier comme tu fortifies. Il n'y a que toi, Seigneur, et nous te sommes. Oui, connaissant, Merci, Seigneur. Ah oui, Seigneur. Oui, ta servante dit, c'est ta vie, et ta vie est un, un témoignage. Oh oui, nous te bénissons parce que tu fais, tu fais, tu fais. Tu fais tellement de choses dans nos vies. Tu fais tellement de choses dans nos vies. Nos témoignages, Seigneur, souvent, quand il y a les situations, on pense à ce qu'on on va, ce qu on, quand on va témoigner. Mais déjà, nous avons des, des témoignages qui sont là que peut-être qu'on n'a jamais rendus. Il y a des témoignages qui sont là qu'on n'a jamais rendus. Oh Seigneur, donne-nous de témoigner toujours de ce que tu as fait pour nous. Permets-nous de témoigner de ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, parce que tu as beaucoup fait. C'est vrai que nous demandons toujours, mais tu as fait, tu as déjà fait et tu as encore, tu feras encore. Et nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, Seigneur sois élevé, sois glorifié sois magnifié, sois adoré nous te rendons grâce, Alléluia merci Seigneur o adorateur, adorateur. nous allons prendre nos bibles nous allons faire un petit partage nous allons prendre le livre de Josué, Josué 6 verset 1 à 2 Prenons euh, Josué 6 verset 1 à 2 et je lis la parole de Dieu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 Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho. Jéricho et son roi, ses vaillants guerriers. Pardon, ses vaillants soldats, amen. Ses vaillants soldats. Seigneur, sois béni pour ta parole. Viens, esprit de Dieu encore, mets sur, nos, sur mes lèvres la parole que tu as... Préparé pour moi et pour tes adorateurs adoratrices ici. La parole que tu veux envoyer pour nous guérir, pour nous reconforter encore, pour nous fortifier, pour que nous puissions sortir, aller dans le monde et témoigner que tu es encore Seigneur Jésus, tu n'as pas changé, que tu es le même hier, aujourd'hui et demain, et que tu règnes d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, amen. La parole nous dit que Jéricho était fermé. Le peuple... Il, de, de, le peuple juif était arrivé à, devant Jéricho, après avoir marché sous la conduite de, de, de Josué. Et Josué, nous savons que Josué, Dieu, le Seigneur avait déjà dit à Josué, dans Josué, le, livre, euh, le, premier livre de, le premier chapitre de Josué, que, il a donné des instructions à Josué pour dire que tant que tu resteras attaché à ma parole, aucun peuple ne tiendra devant toi. Si tu médites ma parole... Il a dit à Josué d'être fortifié. Il a dit à Josué de se fortifier et de demeurer fidèle à sa parole. De méditer là, le livre, le livre du jour et nuit. Et tant qu'il fera cela, personne ne tiendra devant lui Josué. Et voici Josué qui se, qui se, qui se eh, le peuple qui se retrouve devant Jéricho. Et ils arrivent se rendent compte que Jéricho est une, une ville fortifiée, totalement fortifiée. Les, les, c c les murs sont sont très hauts. Et on dit, la Bible nous dit que personne ne rentre et personne ne sort. C'est-à-dire que, ce n'est pas pour dire que quelqu'un va sortir de Jéricho pour aller peut-être faire quelque chose et puis le, le peuple va, se, va profiter, s'infiltrer, se, se faufiler et puis rentrer dans, dans Jéricho, ce n'est pas possible. Personne ne rentre, personne ne sort, totalement fermé, totalement fermé. Et alors que Josué sait qu'il doit prendre cette ville-là, il doit prendre Jéricho, mais ils vont faire comment mais l'Éternel dit à Josué dit vois. Quand Dieu dit vois, ça dit que il te dit pas de voir avec tes yeux physiques. Il te dit parce que toi même tes yeux physiques te disent déjà tous tes sens, tes yeux, tes oreilles, tous tes sens te disent que voilà la situation, c'est une ville fortifiée, tu ne peux pas rentrer, tu peux pas personne ne rentre, personne ne sort, tu ne peux rien faire. Mais Dieu te dit vois. Quand Dieu te dit vois, c'est-à-dire que c'est la foi maintenant qui doit parler. Quand il te dit, vois, tu es obligé de te, de, je ne sais pas, le Seigneur, vient nous dit, il veut nous dire qu'il y a des situations pour lesquelles il nous a dit, voix. Il, il dit, Reine, voix. Il dit, Corinne, voix. Il dit, voix. Mais toi même, quand tu regardes tes yeux de chair, tu te dis, mais oh, qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce qu'il y a à voir en ce moment-là? tu te dis, mais qu'est-ce que je dois, mais toi, quand tu regardes, tu vas dire, mais Dieu, même, il me dit de regarder, mais quand je vois, là, il ne te dit pas regarde, il dit vois. C'est deux choses différentes. Il dit, quand tu regardes, tu regardes avec tes yeux de chair. Il dit, ne regarde, il dit, vois. Quand on voit, c'est quand le Seigneur te dit, vois, vois avec ta foi, vois avec, ton, vois avec ton, ton esprit. On pourra même dire, vois avec ton imagination. On pourra dire, vois dans l'esprit. Vois dans l'esprit. Vois dans l'esprit. Et... Ce est qui, est, est qui, est qui est vraiment bizarre pour, euh, qui, qui est désolant pour nous, et je le dis même me concernant moi-même, c'est que ce, cette manière de se projeter, quand Dieu dit, Dieu dit Dieu, Dieu, Dieu voix c'est-à-dire que tu vas te projeter, dis, je vais, je vais le faire. Les gens du monde, le, les gens du monde, ils arrivent à le faire tellement facilement, à voir les choses qu'ils veulent voir. Parce qu'ils ont formaté leur esprit, Parce qu'ils veulent voir quelque chose. Ils ont formaté esprit à voir ce qu'ils veulent voir. Et Quelquefois, ils arrivent à le voir. Mais nous qui avons le Saint-Esprit en nous, quand Dieu dit « vois », on a du mal à voir ce que Dieu veut que nous voyons. Il dit « vois ».« Vois, cette ville fortifiée-là, je te la livre. Je te livre Jéricho, son roi. Je ne te livre pas seulement Jéricho, mais je te livre Jéricho et son roi. Ces vaillants guerriers. il aurait dit en l'épée même ces soldats, mais il dit vaillants soldats. Donc il, te, il nous, il donne à, à, à Josué la ville, le roi et les vaillants guerriers, les vaillants soldats. Ce C'est pas des soldats qui dès qu'il y a un petit qui fuit, les vaillants. Mais Dieu dit, je te livre tout cela, je te livre tout cela, je te livre la ville, je te livre, je te livre euh, le roi qui est assis sur son trône, qui, qui a toute une armée, et je te livre ceux-mêmes qui sont sur ces tours-là, parce qu'ils sont sur les tours-là, les, les murs, ce sont des murs où les gens sont arrêtés pour voir, pour guetter l'ennemi, pour que l'ennemi, pour voir si l'ennemi arrive, si l'ennemi arrive ou l'ennemi en train de, ce qui se passe, il dit, vois, adorateur, adoratrice, voyons, le Seigneur dit, nous livre nos Jéricho. le Seigneur dit qu'il nous livre notre Jéricho. il dit, vois, je te livre ton Jéricho. Je te livre le roi qui est assis dans Jéricho. Je te livre ses vaillants soldats. Tous ceux qui pensent que tu ne peux pas, tu ne peux pas aller quelque part. Hier, on a parlé de, des, murs, de, de, des portes qui doivent se lever. Les, les, portes, les anciennes pour les portes qui doivent se lever. Aujourd'hui, le Seigneur dit, moi, les portes là, c'est moi-même, moi-même, je te livre. Je te livre, Jéricho, quelle que soit la situation. Le Seigneur dit qu'il nous livre nos Jéricho. Les hommes, on ne on va pas parler de. Quelquefois, et moi, ça m'arrivait souvent quand je suis dans une situation, puis je me dis, mais attends, mais telle personne, elle a prié. non Pourquoi est-ce que c'est si la a prié là C'est-à-dire que l'ennemi vient te mettre des trucs dans ta tête pour te dire, oh, tu entends. Ça là, les, même, les, même les gens là, ils ont prié, mais ça n'a pas été. Ou bien que tu vas venir te dire, ma chérie, la situation là, oh, vraiment, c'est compliqué de ta situation là. Comment tu as fait pour t'en sortir pour te, pour, te, pour, te, pour te démonter même mais quand c'est comme ça, là, quelle que soit la voix qui va jaillir de ton cœur, quand c'est comme ça, là, quelle que soit la personne qui va te parler pour te dire ta situation, c'est compliqué. De... Souviens-toi que le Seigneur t'a dit vois. Souviens-toi seulement de la voix de Dieu. Souviens-toi de ce qu'il t'a dit oui, ma maman, tata, euh, ma tata, je... oui, vois. Le Seigneur va ouvrir tes yeux, tu vas voir. Parce que tu, parce que tu, il dit vois. Jéricho. Tu la vois, tu regardes, tes yeux physiques te disent que c'est une vie fortifiée. Mais vois, je te livre. Et si nous lisons la suite, le Seigneur va donner les directives. Quand il dit voix. Quand il dit « voilà, il y a toujours des directives pour nous suivre. Et c'est pour ça que nous devons rester connectés. Nous devons rester dans l'adoration. Nous devons rester dans l'adoration pour adorer le Seigneur. Parce que c'est dans l'adoration que le Seigneur vient, se, vient se, se mouvoir. Il vient nous dire. Même ce n'est pas pendant que nous sommes en train de l'adorer. Mais quand tu vas te retirer, tu as un petit moment, le Seigneur va venir te mettre à cœur ce que tu dois faire. Parce qu'après avoir dit cela, fait cette promesse à, à Josué, il lui a donné ce qu'il doit faire. Pour vraiment avoir, pour que Jééco lui soit livré, comme il a dit. Pour que Jééco lui soit livré. Il a, dit, il a donné les instructions. Parce que le Seigneur, est dans tout même si les instructions tardent à venir, mais elles viennent toujours. Et le plus souvent, notre problème, c'est qu'il y a tellement, peut-être que la, la situation a tellement, que on a du mal à entendre ces instructions, mais lui qui répète toujours, il répète toujours. Soit tu vas peut-être faire un rêve, le rêve va venir, toujours les rêves, les rêves récurrents. Les rêves récurrents, c'est une manière, si un rêve revient tout le temps, mais sur une petite euh, facette, mais le Seigneur vient par ce rêve, à va te dire ce que tu dois faire, ou bien le problème. Toujours, nous devons, nous devons être attentifs, nous devons être attentifs. C'est pour ça que qu'il nous, de, nous demande souvent de nous retirer de nous retirer pour, pour écouter encore plus sa voix, pour que nous puissions entendre plus, pour recevoir les directives, parce que nous sommes dans un monde bruyant. Nos maisons, il y a du monde, même si on est seulement deux ou trois dans la maison, mais il y a toujours la télé, il y a toujours le portable, il y a toujours Facebook, il y a toujours quelque chose qui fait que le Seigneur a parlé, mais on ne peut pas entendre. On ne peut pas entendre. Il dit, vois, Jéricho te sera livré, son roi. La ville est son roi et c'est vaillant. Vaillant, vaillant, vaillant, vaillant guerrier, vaillant soldat. Il n'y a pas quelque chose que le Seigneur va nous dire et puis ne va pas faire. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce n'est pas nos paroles. Nos, nos paroles ne sont rien. Nos paroles ne sont absolument rien. Quand nous prions là, mais c'est quand lui-même sa parole. Parce que nous devons nous dire que s'il a dit, il a fait pour il fera. Il a fait pour l'autre, il fera pour nous. Parce qu'il y a d'autres qui, qui étaient aussi en face de leur, de, leur, de leur Jéricho. Le Seigneur a promis et ça s'est réalisé. Nous devons être fortifiés encore. La ville, elle va s'écrouler. Les murs, quelle que soit la hauteur, quel que soit la, les fondements, les, ce, qui, ce qui soutient ces murs-là, elle s'écroule toujours. Elle s'écroule toujours. Elle s'écroule toujours. Elles elle s'écroule, les murs s'écroulent toujours, les murailles s'écroulent toujours, parce que notre papa, il, il, même si il arrive un moment, même il va tellement, il va peut-être dire mais c'est là mais je lui parle depuis, elle n'entend pas, c'est là mais je lui parle parce que quand on, le Seigneur nous parle quelquefois, on, on veut peut-être entendre clairement dans notre esprit, on vient qu'il vienne écrire ou bien quelque chose, et puis on hésite, on hésite, on hésite, quest a dit il a dit à, à Josué faites le tout, faites le tout. Et chanter dès le dernier jour. Vous allez pousser un cri. Il a, et c'est ce qui est arrivé. Il a donné les instructions qu'il fallait. À nous de prêter attention, d'être rester connecté, de temps en temps, de nous déconnecter de tout. De nous déconnecter de tout pour pouvoir entendre la voix du Seigneur. C'est à nous de nous mettre à part quelque part pour entendre la voix du Seigneur. C'est vrai qu'en ce moment, bon, surtout chez nous ici, il n'y a plus de retraite et tout à cause de COVID. Mais s'enfermer quelque part, peut-être pendant un temps, pour... Être face à face avec notre Seigneur, dans l'adoration, dans le silence, et le Seigneur parle toujours. Fais attention aux rêves, le Seigneur parle toujours. Comment est-ce que nous devons, nous, nous devons faire pour avoir, après avoir vu quand il te dit « vois » dans ton esprit, si tu as commencé à voir et tu gardes cette image, l'image quand tu as vu Jéricho tomber, si tu as vu Jéricho tomber, quand il t'a dit de « voir, si tu as vraiment vu et que, tu, et que tu, as, tu, as, tu as accepté ce que tu as vu, garde cette image, gardons cette image que nous avons vue dans notre esprit. Parce que quand le moment viendra où l'ennemi va venir te faire douter, pour dire « oh, ça ne va pas tomber », au moins tu sais, tu dis « mon Seigneur a dit et j'ai vu ».« Mon Dieu a dit j'ai vu » mon papa a dit j'ai vu, donc je reste collé, je reste assise je reste forte, je reste dans la foi je reste dans la foi parce que j'ai vu, quand il a dit de voir, j'ai vu effectivement, et cette image dans mon esprit, et cette image je, je, la, je la garde en moi je la garde en moi je la garde en moi je la garde en moi je la garde en moi et c'est le doute qui fait que souvent, ce que nous voyons nous, la, nous perdons ce que nous avons vu c'est que nous perdons, nous perdons ce que nous avons vu. Je suis sûre que quand nous prenons, quand l'ange est allé visiter mon euh, maman Marie qui a dit, « Mais le Seigneur viendra sur toi, le Tout-Puissant. » Je suis sûre que c'était, moi, peut-être, j'allais dire, oh, « On allait douter. » J'allais douter pour dire, « Comment ça, un esprit, je serai coupé, je veux concevoir. » Mais c'est la foi, c'est comment nous gérons ce que le Seigneur nous dit, là qui fait la différence. C'est comment nous gérons les, les, les, ce que les prophéties que nous recevons des hommes de Dieu, les prophéties que nous-mêmes nous recevons dans nos temps de prière, quand le Seigneur nous parle, mais c'est quand on attend un mois, deux mois, ça ne vient pas, lui est-ce que ce que le Seigneur a dit là-même, c'est vrai Et on commence, quand on commence à se poser ces questions, on sait que ce n'est pas bon. Est-ce que, est, est que, est que l'homme de Dieu là-même, ce qu'il a dit là C'est vrai. Est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il a bien vu même moi-même, ma situation, de monsieur, elle l'a bien vu Ou bien la femme de Dieu, est-ce qu'elle a bien vu Ou bien, moi-même, est-ce que j'ai bien vu, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'appelle On commence à se poser plein de questions. Plein, plein, plein, plein de questions. Mais quand ils y voient, nous devons être totalement comme un enfant. Vous voyez comment les enfants, les enfants sont tranquilles. Tranquilles avec leurs parents. Tu es un enfant, enfant dans la voiture. Tu es sur l'autoroute. L'enfant est assis dans son siège. Comment tu conduis Comment tu ne conduis pas Il sait que l'enfant sait que tu lui as dit que tu partais peut-être à McDo. Il sait qu'il s'en va à McDo. Comment tu vas faire pour arriver à McDo là? Ce n'est pas son problème. Il est assis dans son siège. Il, te re... il est là, il joue. Oui, on s'en va à McDo. On s'en va à McDo. Tout ce qui est dans sa tête, là, on s'en va à McDo. Si Babdo si, même, on s'en va. Peut-être que tu n'as pas l'argent pour McDo. Mais lui, il s'en va à McDo. C'est tout son truc. Il a confiance, il sait que maman, on s'en va à McDo. Ma maman dit qu'on s'en va à McDo. C'est tout. C'est cette enfance-là enfance que nous devons souvent, nous devons revenir à cette enfance. Nous devons revenir à, à cette enfance-là pour de confiance en notre pays. Il a dit, vois, voyons. Et nous voyons, nous gardons cela, nous, quel que soit le temps, ce que nous avons vu, quand il nous a montré là, nous sera livré. Ce que nous avons vu nous sera livré au nom de Jésus. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Les murs vont s'écrouler. Jéricho nous sera donné. Notre Jéricho nous sera donné. Il peut y avoir des perturbations sur le chemin. Il peut y avoir des perturbations avant que Jéricho ne, ne soit livré. Et on va se poser des questions. Mais Seigneur, papa, tu m'as pas promis ce, tu m'as pas dit cela. Tu ne m'as pas dit ça. Tu ne m'as pas dit ça. Tu m'as dit que Jéricho me serait livré. Mais qu'est-ce que ça veut Que c'est quoi? Mais gardons confiance, gardons confiance, les perturbations, le Seigneur permet, il sait pourquoi, il est souverain et il fait ce qu'il fait, mais nous voyons, nous gardons seulement ce que nous a, nous a montré et que nous avons vu, ce qu'il nous a montré, c'est tout le reste là. On, on continue dans l'adoration on continue de faire ce qu'on fait on prie, on jeûne, on, on, on se fortifie on se reconforte on a besoin d'une parole, on appelle un frère on appelle une soeur pour une parole de reconfort on a besoin de ceci, on prend la Bible et on se motive, il y a tellement de choses sur Youtube maintenant, tu prends ton tu, tu lis, tu... Vraiment, et Dieu, dans sa grande bonté fera descendre Jéricho, comme il a fait c'est vrai que pour, pour, pour, dans le lit de Josué ça n'a pas duré un mois. Ça n'a pas duré trois semaines, euh, deux, deux, deux ans. Ça n'a pas duré. Mais c'est tellement... Euh, ça arrive toujours. Tout à l'heure, quand je rentrais, j'étais avec une, une soeur et on parlait, on partageait. Je disais, ah, mais ça fait, ça fait euh, bientôt un an que vous avez déménagé. Ils devaient déménager. Ils étaient coincés. C'était devenu compliqué. Ils avaient trouvé une maison. La maison... Et, dans, dans, et comme je le dis, le Seigneur lui a dit, cette maison-là, c'est ce que je te donne, cette maison. Et j'ai dit, le Seigneur lui a dit que je te donne cette maison. Et arrivé un moment, ils ont déposé les papiers tout, tout, tout coincés, totalement coincés, ça n'avance plus. Donc son mari, son mari qui lui dit, Ah, toujours, c'est toi, toi qui entends Dieu. C'est toi qui entends Dieu. C'est toi qui dis, voilà, moi je vais, je vais commencer la rentrée à lui parce qu'il fallait qu'ils déménagent avant la rentrée des enfants. Parce qu'ici, les, les écoles, l'école qu'ils avaient trouvée, c'était sous. Euh, euh, parce que tu ne tu peux pas être très loin et puis avoir cette école. Elle voulait tellement cette école pour sa fille qu'ils ont décidé de déménager pour, pour, pour, pour que la, la petite ait la place, pour que la petite ait dans cette école-là. Et ils ont déposé les dossiers de l'école avec l'adresse. Parce qu'ils étaient dit qu'ils ont déposé les papiers, ils étaient en bonne voie et puis bloqués. Pendant, pendant cinq mois, avant, ils ont commencé les trucs, avant même les vacances, cinq mois. Là, rentre, on, on est en août. Chez nous, ici, c'est seulement six semaines de, de vacances, les enfants ont. On est en août. Septembre n'est pas loin. La maison, la maison, on n'avance pas. On ne sait pas pourquoi. Ils appellent, on ne comprend rien, il n'y a pas de réponse. On dit. « Yes, we call you. » Ils sont là, son mari a commencé. « Oh, toi, c'est toi toujours, tu entends Dieu. C'est toi toujours, tu entends Dieu. » Elle dit, « Mais faut lui, tu entends Dieu toujours. Moi, je suis fatiguée. Il faut qu'on déménage. Je vais commencer à trouver une autre maison. Voilà, c'est tombé cette maison-là. » Elle était là, elle priait seulement, elle priait seulement, elle priait seulement. Arrivé un moment, il se, il se, à la rentrée, juste, juste, la maison, les gens appellent. « Et Dieu qui est tellement bon. » Après combien de mois, la maison, ils ont eu la maison à un prix, un prix inférieur même. C'est-à-dire qu'au début, c'était parti pour un prix. Le prix a diminué, le prix de la maison a totalement, on ne sait pas dans quel truc Dieu qui est souverain, qui est puissant, qui fait des choses qu'on ne peut pas comprendre. La maison a diminué, le prix de la maison a diminué. Donc tout ce temps, peut-être six mois, il a pris son temps. Il a pris son temps. Elle était arrivée au moment où elle ne parlait plus. Quand son mari se plaignait là, elle ne parlait plus. Donc, elle le suivait. Il dit, lui, lui, lui, non, non, il ne peut pas attendre. Il va commencer à aller chercher des maisons. donc Quand il bouquait, il, il réservait pour aller visiter les autres maisons. Elle partait avec lui. Elle le suivait maintenant. Ça, par, par plus obéissance, pour ne pas que ça crée par là, elle le suivait. Parce que si elle ne partait pas, elle le suivait. Elle le suivait pour aller visiter les maisons. Mais elle, elle savait que, elle sait que ce que Dieu lui a dit là, c'est ce que Dieu lui a dit. C'est ce que Dieu, Dieu lui a dit, cette maison là, je te la donne. Donc, elle est restée. Et tout à l'heure, me que tu vois, on a, ça fait quand on est es dans, es dans les problèmes, tu te dis que les choses sont tellement longues, qu'on attendait la maison, on a trouvé ça tellement long, ça fait un an, on est dans la maison. Et vraiment, je donne ce petit témoignage pour nous fortifier pour dire, quand il t'a dit, voix, parce que si elle n'avait pas, il ne lui avait pas dit que cette maison, c'était pour eux, elle allait suivre, elle allait encourager son mari à vraiment chercher. À vraiment moment, quand il partait visiter les maisons, bon, bon, elle, elle ne parlait pas. Quand il dit, ah, la maison, elle est par terre, mais parce qu'elle avait vu, le Seigneur a dit, cette maison, je te la donne. Et une très belle maison, et c'est cette maison-là, et à moins prix, le prix, avait diminué. Et c'est comme ça, là, ils ont eu leur maison. Vraiment, quand lou, quand on est dans la situation, on dit, c'est trop. Seigneur, ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça a dû cette histoire-là, j'en ai marre. On commence à, à, à, à murmurer, mais restons. Sur, gardons l'image que nous avons vue, que Dieu nous a montrée. Et cette image-là, nous l'avons la, nous la, nous, nous la, nous vue dans notre esprit, nous la toucherons avec nos mains, nous la toucherons avec nos. Si c'est financier, nous la toucherons, nous verrons ça dans nos comptes, nous verrons cela. Si c'est un boulot, tu seras dans ton bureau. Si c'est, je ne sais pas, si, -ce que ce soit, cette, cette image de Jéricho, le Seigneur nous fera toucher ça de manière physique dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je te dis merci. Qui combat pour moi Nous allons chanter ce chant-là Dans mes luttes C'est Jésus-Christ Qui me relève De mes chutes C'est Jésus-Christ Oh, qui combat pour moi Dans mes luttes C'est Jésus-Christ Oh, qui me relève « Dans mes chutes, c'est Jésus Christ. »« Jésus a parlé, Jésus a parlé. »« Je veux croire que je puisse lutter Oh pour sa gloire. »« C'est mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus Christ. »« Oui, Jésus est notre victoire. »« Il est notre victoire. »« Il est notre victoire, Seigneur, tu es notre victoire. »« Tu es notre victoire. »« Notre victoire est en toi. »« Notre victoire, c'est toi. » tu es notre victoire, tu manifestes la victoire, nous sommes fiers, nous sommes contents de t'avoir comme Dieu, parce que tu nous donnes la victoire. Ceux qui ne sont pas en toi, ceux qui ne te connaissent pas se disent, mais ceux-là, ils, ils sont fous. Comme, comme mon, mon, mon, mon, l'époux de mon, de, de mon ami, de ma soeur, là, qui disait, ah, c'est toi qui entends toujours. Il se dit, mais c'est toujours toi qui entends toujours. Et on, va te, on va penser que tu, es, que tu exagères, on va penser que tu exagères, que tu en fais de trop. Tu en fais de trop, ton affaire de Dieu, là, c'est trop compliqué. Ton affaire de Dieu, là, non. Quand on te non, je vais prier d'abord. Mais c'est la bonne voie. Restons collés à notre Dieu. Il aime l'homme fidèle. Il est fidèle. Donc, il aime quand nous sommes fidèles. Lui-même, il est fidèle. Nous-mêmes, qui sommes mauvais, là, nous n'aimons pas les gens qui ne sont pas fidèles. Nous n'aimons pas quand les gens nous promettent quelque chose puis ne le donnent pas. Ou même, nous ne sommes même pas les gens qui aujourd'hui disent oui et puis demain ils disent non. Nous-mêmes, nous aimons quand les gens soient, sont fidèles. Donc, à plus votre raison, notre papa. Il n'aimerait pas si que nous soyons filles. Il aime quand nous sommes fidèles. Il aime quand nous sommes fidèles. Il aime quand nous faisons ce que nous pouvons pour lui être fidèles. Il aime ça parce que c'est un bon papa. Un bon père. Il aime. Il aime. Il aime. Il est le bon père. Il est le bon père. Il aime quand nous sommes filles. Il aime quand nous revenons. Quand nous tombons. Quand nous doutons. Nous sommes Seigneur, Nous avons... J'ai péché. Je ne dis pas papa. Je me te demande pardon parce que j'ai douté. Parce que j'ai douté, ou je t'ai questionné, ou je t'ai questionné, Seigneur, pardonne, et puis te reprend dans ses bras, parce qu'il est un bon père. Oh, papa, nous te disons merci. Oh, nous te disons merci, merci, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Oh, je te, te dis merci. Je veux te prier pour chacune de nos vies. Père, tu connais les Jéricho devant, devant lesquels nous sommes. Tu vois les murs, les murs de Jéricho, Père, tu les vois, mais ces murs ne sont rien. Ces murs ne sont rien, même si elles sont fortifiées, même si elles sont toi, Un seul geste de ta part, ces murs s'écroulent. Et nous te disons merci parce que tu as promis, tu as dit, vois, nous avons vu. Père, nous avons, nous avons cette image dans notre esprit. Nous avons vu notre Jéricho tomber avec son roi, avec ses vaillants guerriers. Nous les avons vus, Seigneur. Et nous te disons merci. Nous proclamons que Jéricho tombe. Nous proclamons que les murs de Jéricho tombent. Nous proclamons que les murs de Jéricho tombent. Nous proclamons que nous récupérons notre Jéricho. Nous proclamons que nous récupérons notre Jéricho dans le nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, que Seigneur, nous te demandons pardon. S'il y a eu un moment où nous avons douté de toi, s'il si y a un moment où nous t'avons questionné, si nous avons eu un moment où nous avons murmuré, Papa, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon parce que nous avons murmuré après avoir vu Jéricho. Oui, Seigneur, avant avoir vu les murs de Jéricho tomber, nous avons murmuré parce que nous sommes devenus impatients. Nous te demandons pardon, Seigneur, d'avoir murmuré, de t'avoir questionné, d'avoir douté de toi, d'avoir traîné, d'avoir dit non, mon Dieu m'a abandonné, de t'avoir même accusé de nous avoir abandonné. Nous te demandons pardon, d'avoir dit pourquoi tu es parti pour pourquoi tu m'as fait seul Oui, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Et au travers du sang de l'agneau, nous revenons à toi. Nous venons te dire, Père, nous sommes prêts maintenant. Nous sommes prêts maintenant à voir tomber les murs de Jéricho. Nous voulons maintenant que tu nous, tu nous, tu nous parles. Nous voulons maintenant que tu nous, que tu nous instruises comme tu as instruit. Instruis Josué. Si tu nous as instruits dans le passé et que nous n'avons pas prêté attention, Père, au nom de Jésus, viens encore nous le répéter. Oh Seigneur, viens encore nous redire ce que tu nous as dit. Ou si nous avons oublié, aide-nous à nous rappeler ce que tu nous as dit, pour que nous puissions faire comme Josué a fait pour voir tomber les murs de Jéricho. Seigneur, au nom de Jésus, à cause de ton fils Jésus, nous plaidons ce soir. Nous plaidons, Papa, ta miséricorde et ta compassion. Parce que la Bible dit, le somme 103 dit, comme un bon Père, il est un bon père la compassion de nous, ses enfants. Lui, papa, tu es un bon père compassion de nous. Et redonne-nous les instructions. Donc, si tu n'as pas encore donné, papa, donne-nous les instructions de ce que nous devons faire. Oh, c'est pour faire tomber les murs de Jéricho. Pour que Jéricho nous soit livré avec son roi et ses, ses, ses, ses, ses, ses, ses, ses, ses vaillants guerriers. Père, au nom de Jésus, nous te demandons Seigneur de nous livrer notre Jéricho, de nous aider. Instruis-nous papa. Instruis chaque personne ici présente. Instruis tes enfants connectés. et instruis ceux qui vont prendre la, la, la ce live plus tard. instruis nous papa, pour que nous puissions agir, pour que nous puissions faire ce que tu veux que nous fassions. Père au nom de Jésus, nous avons confiance en toi. Nous espérons en toi. Nous savons que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous voulons être prêter attention. Nous voulons prêter attention à ce que tu vas nous dire. Que ce soit par des songes, que ce soit par une motion, que ce soit par euh, la voix d'un frère ou d'une soeur ou, un père, ou une, un père spirituel ou une mère spirituelle. ou Seigneur, un homme de Dieu, nous voulons rester attentifs, Seigneur, attentifs, Seigneur, à ta parole pour recevoir tes instructions. Parce que tu parles, papa. Parce que nous, tu, tu veux qu'il y a quelque chose que tu veux pour que Jéricho tombe. Il faut que les murs de Jéricho tombent. Il faut que nous fassions quelque chose. Nous avons quelque chose à faire. C'est pour ça qu'on te demande de nous instruire. De nous instruire en ce soir. Papa, parle-nous. Papa, guide-nous. Papa, éclaire-nous. Au nom de Jésus, par ton Esprit Saint. Oh Père, nous te disons merci merci seigneur merci pour tes offres, merci seigneur selon cela dans le sang de l'agneau oh nous te disons merci merci seigneur nous te prions pour les malades de cette plateforme nous te prions pour ceux qui sont malades qui sont à l'hôpital nous te prions seigneur pour ceux qui sont affligés. Nous te prions pour ceux qui sont affligés. Nous te prions pour, pour ceux qui sont affligés. Nous te prions pour ceux qui ont besoin de, de toi, Seigneur. Nous te prions encore, nous te disons merci pour la vie de ta servante, ta chouchou. te disons merci pour sa présence. te disons merci pour ce que tu as fait pour elle, papa. Nous te disons merci et nous savons que tu es encore là avec elle. Nous te bénissons pour ta présence, pour ton soutien qui, qui ne faillit pas. Tu ne faillis pas. Ta main ne faillit pas. Ton reconfort ne faillit pas. Ta présence ne faillit Aïpa, nous te disons merci, nous te faisons confiance parce que tu tu, tu l'aimes plus que nous tous et tu sais comment prendre soin d'elle et nous te disons merci pour cela sois béni papa, sois béni pour maman Angeline. Angeline Angeline Degon sois béni pour sa famille sois béni, nous te disons merci pour notre soeur pour la tata Georgette Kofi Restaure là, guéris là, fortifie la Seigneur qu'elle vienne témoigner de ce que tu l'as guéri de ce que tu l'as guéri, tu l'as remis sur son le chemin de, de, sa, de sa destinée prophétique au nom de Jésus. Nous te bénissons pour chaque personne ici. Nous te confions notre nuit, nous te confions nos enfants, nous te confions nos maisons, nous te confions nos nations, nous te confions les responsables, les chefs d'État. Papa, nous te les confions. Nous te confions, Seigneur, ceux qui sont dans les hôpitaux, qui n'ont pas d'argent pour prendre soin, pour qu'on puisse pour, pour qu'on leur fasse des soins dont ils ont besoin. Nous te confions les handicapés, nous te confions ceux qui ont vraiment besoin de toi. Au oh, nom de Jésus, Seigneur, demain, c'est dimanche, nous allons partir à l'église. Nous te confions tes serviteurs, tous tes serviteurs. Oh Seigneur, pour que sur les tu mettes une parole une parole de bénédiction pour tes enfants qui seront rassemblés au nom de Jésus. Nous te confions ceux qui sont malades, tes serviteurs qui sont malades. Nous te demandons de les, de les, de les guérir, de les restaurer au nom de Jésus. Nous te demandons d'attirer à toi les membres de nos familles qui ne te connaissent pas ou des personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur. Et que, Seigneur, demain, ce soit un jour pour te encore pour te glorifier, pour te bénir dans le nom de Jésus, Nous te, de, de Nazareth. Nous te confions, Seigneur, ton peuple, ton peuple, que demain ton peuple soit encore béni et que ton peuple encore soit encore rattaché à toi pour la gloire de ton saint nom. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen, amen. Shalom, shalom, adorateur, adoratrice. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié encore pour ce temps que nous avons passé en sa présence, qui nous donne encore de nous rassembler demain à 21h euh, GMT pour, pour encore l'adorer pour encore le bénir, car il nous fait du bien, il nous fait absolument tout, un grand bien. De, de, de, de, de Quand nous venons dans sa présence, soyez bénis, excellente nuit, que le Seigneur vous bénisse, je vous aime, et que vraiment le Seigneur vous bénisse, bénisse vos enfants, vos familles, et tout ce que vous faites, et que nous ayons encore la joie de nous retrouver encore demain. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen, Amen. Good night, bye.